Du président et fondateur du Smart Countries and City Congress Paris, et vous dirigez l'entreprise SikiWiz. Mais il est intéressant de revenir un peu sur votre parcours, puisque vous avez été directeur du web et de la convergence des systèmes d'information du groupe Veolia Environnement. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser et à consacrer votre énergie aux Smart Cities alors, Les Smart City sont un sujet euh, sur les, lesquels les réflexions ont été engagées depuis quelques années déjà. Euh, Veolia Environnement est un très grand acteur euh, de ses de, de, de, de services aux collectivités, et beaucoup de grands groupes d'ailleurs sont très grands acteurs euh, des services aux collectivités. Euh, je crois que la France a un savoir-faire assez naturel dans ce domaine-là. Euh, nous avons monté CQI, donc en 2009, on a commencé à, à, à travailler sur des technologies euh, numériques, et très rapidement, euh, on s'est rendu compte que le terrain d'expérimentation, le plus intéressant pour ces technologies était la ville, parce que la ville est, le, est un lieu d'échanges qui sont extrêmement variés entre des particuliers, des visiteurs, des personnes qui viennent travailler, des, des, des entreprises, des administrations, des opérateurs, des services, et finalement, toutes ces différentes structures offrent des possibilités très importantes d'amélioration dans la façon dont ils échangent. Aujourd'hui, on entend que les smart cities permettent des économies d'énergie, créent des emplois, euh, permettent des avancées sociales, améliorent l'usage des transports, l'urbanisme. Elles peuvent même apporter des améliorations dans le domaine de la santé, de la culture, de la sécurité. Finalement, qu'est-ce qui est exclu du champ d'action des smart cities Alors, effectivement, le, le, le, il y a une couverture très importante de domaines qui tombent dans ce sujet des, de la ville intelligente. Euh, on, Effectivement, la ville est intelligente quand on s'y déplace de façon optimisée. Donc ça veut dire qu'on a des, des, des solutions de transport multimodales et qui sont très bien structurées parce que je vais pouvoir passer d'un type de transport à un autre et arriver à ma destination dans le minimum de temps et avec la, la production de carbone minimale. Donc voilà, on, on a, il, y a, il y a des optimisations très importantes. Donc les transports sont un sujet très important. L'énergie, évidemment, aujourd'hui est une préoccupation fondamentale parce que les villes sont de grandes consommatrice d'énergie. Euh, et, euh, et donc cette problématique de, de, de consommation d'énergie, euh, on a aussi tout un éventail de possibilités d'amélioration. Euh, on a des possibilités dans le domaine des nouvelles technologies avec, euh, les, en fluidifiant les interactions, en installant des capteurs qui permettent de mieux prendre des décisions ou d'avoir des informations qui permettent d'orienter de, de, des choix. Euh, voilà, on, a, on a identifié d'ailleurs dans le cadre de ce congrès 25 domaines euh, qui sont des domaines dans lesquels euh, Peut y avoir d'innovation pour rendre la ville plus intelligente. Vous êtes président et fondateur de, du Smart, Smart Countries and Cities Congress Paris. De quoi s'agit-il finalement Alors le, le, le S3C Paris euh, est né, euh, était au début un événement régional, donc qui impliquait des, des, des collectivités euh, d'Île-de-France, euh, et qui a pris une dimension, euh, je dirais presque inattendue, en 2015, puisque il a reçu le parrainage de plusieurs ministres, dont Monsieur l'Histoire en fait. C'est et Madame la ministre Axel Le Maire, euh, et que les équipes euh, qui entourent ces ministres ont été extrêmement dynamiques pour euh, augmenter l'impact et, et donner une portée euh, très importante au, au Congrès. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs de, de, de pays, donc il y a des invitations qui sont parties vers les ministères de nombreux pays, nous avons reçu 65 délégations ministérielles euh, et plus de 500 maires euh, ou gouverneurs de, de collectivités et de territoires très importants. Euh, donc ça a, été, ça a pris une dimension très importante. Et la que notre motivation a été que la, la, la France abrite euh, le plus grand savoir-faire aujourd'hui euh, dans ce domaine euh, des villes intelligentes. Parce qu'historiquement, la France a une, bon, une très grande tradition de nombreuses collectivités. On sait qu'on a beaucoup de communes, il y a plus de 30 000 communes. Donc naturellement, nous avons développé une expertise, c'est aussi un atout. Euh, la France a développé une expertise dans ce domaine. Euh, et les grands acteurs, en fait, il y a de nombreux grands acteurs industriels qui sont des leaders mondiaux euh, dans tous les domaines des services à la ville, qui s'agisse des Transport, euh, des véhicules intelligents, qu'il s'agisse des de, de, de, de, de réseaux, des de, de, de traitements d'eau, le de traitement de l'énergie, de traitement des déchets. Euh, et, et, et les grands leaders mondiaux sont tous français. Euh, bon, ben, certainement des grands acteurs étrangers également, mais les grands leaders mondiaux sont français. Et donc, et donc la France a un rôle naturel à jouer dans ce domaine. Et il nous, semble, il nous a semblé que Paris devait être le lieu de rassemblement pour ces technologies. Et donc si euh, des euh, délégations doivent se déplacer pour échanger sur le sujet de la ville intelligente avec des professionnels, avec des experts, pour échanger entre elles, Paris est par définition, en plus avec l'histoire de Paris, euh, et par définition le, le lieu de rassemblement naturel. Voilà. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a voulu donner, cette, euh, on a accompagné cette impulsion, ce qui a fait de S3C Paris effectivement un, un événement avec une résonance internationale euh, assez importante. Le numérique est-il est une condition indispensable à l'existence des des smart cities et euh, quelles sont les opportunités nouvelles qu'offre le numérique aux villes et aux collectivités. Alors, je dirais que le numérique n'est pas, euh, pas une, une, une composante indispensable. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la ville intelligente euh, sans euh, introduire énormément de numérique. Euh, une solution de vélo partagé ou de véhicule électrique partagé, c'est de la ville intelligente. Euh, la, la simple réflexion sur le, le, la, la conception de, de grands bâtiments euh, ou sur la, la, la conception de quartiers, donc uniquement une, une approche qui, plus, enfin, qui, qui prend compte des critères environnementaux de gestion de l'énergie de flux des personnes qui accèdent etc. Donc on intègre de nouveaux critères et ça c'est déjà de la ville intelligente. Donc on n'a pas forcément besoin de numérique. Maintenant, il est clair que le numérique offre des tas d'opportunités. Il y a des plateformes qui permettent de modéliser par exemple les environnements urbains et donc de se projeter et d'insérer dans un système des hypothèses et ainsi on conçoit la ville ou ce quartier de cette façon de cette façon, de cette façon, comment vont organiser les flux, donc il y a des les... le numérique offre des perspectives euh, très importantes, complémentaires, mais on peut faire plein de projets de ville intelligente sans avoir besoin de faire du numérique. Mm -hmm. voilà. Quelles sont les opportunités finalement offertes par le numérique euh, aux villes, aux collectivités euh... Elles sont... — Extrêmement importante. Et encore une fois, dans les 25 domaines dont on parlait, il y a des opportunités qui sont liées au domaine lui-même. Euh, on pourrait mettre des, des algues intelligentes sur la façade d'un bâtiment, et pas de numérique, mais euh, on peut aussi rajouter des capteurs et tout à coup commencer à, à, à recevoir de l'information et à l'utiliser. Euh, donc donc je crois qu'on a dans ces 25 grands thèmes euh, de la ville intelligente, on a des opportunités d'amélioration euh, à travers le numérique. Et, et on assiste actuellement à un foisonnement d'idées, de, de, de, de, de, de, d'innovations, et tous les jours, une personne arrive en disant « mais moi j'ai voilà, une idée formidable, j'ai trouvé qu'il y avait une inefficacité dans ce domaine, dans ce, sur ce processus particulier, et j'ai trouvé une solution pour y répondre. » Et on va gagner en, en rapidité d'exécution, de, en, en, en réduction de, de, de, de consommation d'énergie, en, en, en efficacité, enfin voilà, il on, on y, a, y, a, y a un champ d'amélioration qui est très important. Euh, on peut, enfin, moi, on avait vu d'ailleurs sur S3C Paris euh, des, des, des systèmes qui permettaient, alors on connaît bien Uber, avec euh, tous les, les enjeux autour de, de, de ces, ces systèmes de véhicules avec chauffeur, euh, il y a des innovations aujourd'hui qui permettent de partager des véhicules dans une rue. Donc vous installez un capteur dans votre véhicule, le voisin peut, euh, si lui a besoin d'utiliser pendant deux heures, y accéder, prendre le véhicule, revenir, et donc on réduit, euh, réduit, euh, on, on réduit l'inefficacité, des, des véhicules qui sont stationnés toute la journée dans la rue sans être utilisés. Euh, il y a comme ça euh, voilà, énormément de, de, de possibilités. Les évidemment l'internet des objets bon, dont on parle de plus en plus maintenant offre des possibilités dans tous les sens c'est-à-dire que les téléphones sont de plus en plus intelligents ils ont de plus en plus de canaux de communication et de moyens de communiquer et les capteurs finalement représentent un coût qui est relativement faible par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter et donc on peut avoir une ville dont même des bâtiments ou les éléments fixes ou mobiles deviennent finalement communicants transmettent de l'information et cette information peut être exploitée pour fournir du service pour améliorer du fonctionnement pour euh, réduire des risques, répondre à des problèmes de sécurité, etc. Donc, euh, donc effectivement, le, le, voilà, le numérique offre un champ de, de, de progression qui est très très important. Et n'y a-t-il pas finalement des risques pour les villes à devenir smart on identifie des risques techniques. Euh, typiquement, vous mettez en place un système d'information de la ville. Que se passe-t-il si le système d'information est hacké Et donc, quelqu'un prend possession du système d'information, y introduit des virus ou y introduit des perturbations qui vont avoir un impact réel sur le fonctionnement des infrastructures. Donc ça, c'est un risque, effectivement, qui est très important. Et donc, dès lors que l'on parle de numérisation et de, de, de ville intelligente, il faut commencer à, à regarder cet aspect de protection et de sécurité euh, du fonctionnement des systèmes et puis, alors ça c'est un aspect plus technique hein, de, de fonctionnement euh, et je dirais qu'il y a des risques également dans l'utilisation évidemment qui est faite des données euh, parce que bah, naturellement dès lors qu'on commence à émettre des données, que des, les flux sont captés par des systèmes et enregistrés ça pose des questions sur la, la, la préservation de la, la vie privée de la liberté euh, individuelle et donc, euh, donc il faut qu'il y ait un engagement très fort des collectivités sur l'usage qui est fait des données. C'est-à-dire que ces si systèmes permettent de capter des données, permettent de produire des services, produisent de la qualité de vie, produisent de la, la, la, la productivité, de la valeur ajoutée pour les citoyens, pour la, la collectivité elle-même. Mais il faut s'entourer d'un certain nombre de... de, de, de je dirais, il faut qu'il y ait une charte euh, D'ailleurs, S3C de Paris 2015 euh, a fait l'objet d'une réflexion avec les ministères qui étaient, les ministres qui étaient présents euh, au sujet d'une charte sur le bon usage finalement de ces nouvelles technologies intelligentes de la ville euh, et les limites qui doivent être mises dans l'emploi des données qu'elles génèrent. Euh, et je crois que ça, ça sera une réflexion qui devra, qui devra devenir très formelle sur l'engagement des villes à euh, assurer un cadre d'utilisation des données extrêmement euh, voilà, prudent et, et, et dans l'intérêt du citoyen toujours. Voilà, c'est ça qui doit être le, le moteur, c'est que ça doit être développé dans l'intérêt euh, individuel et collectif des, des citoyens. Mmh, D'accord. Euh, donc ça peut être une chance pour les citoyens, du coup, euh, les smart cities et pour, euh, pour les autres acteurs du territoire, euh, pour les entreprises par exemple. En quoi ça peut être intéressant alors l'entreprise elle, elle est directement euh, elle est directement impactée c'est-à-dire que dès lors que le territoire devient efficace euh, dès que le territoire est euh, je dirais est productif euh, eh bien, euh, nos commerciaux nos opérationnels vont s'y déplacer de façon beaucoup plus euh, enfin, voilà, intelligente et, et, et rapide euh, et, et vont trouver vont avoir accès à une information en temps réel vont pouvoir s'appuyer sur des systèmes locaux et donc les entreprises elles ont évidemment euh, intérêt à, euh, à s'appuyer sur des territoires intelligents. Euh, il vaut mieux être dans un territoire dans lequel les systèmes de transport sont extrêmement performants, ils sont rapides, euh, dans lesquels il y a une pollution minimale, parce que, enfin, voilà, on, a, on a un certain nombre de, de, de critères qui font que l'entreprise va trouver un terrain favorable pour se développer. Euh, et évidemment, euh, un territoire intelligent est un, enfin, voilà, pose les bases, en tout cas d'un fonctionnement plus efficace euh, des entreprises. Donc, euh, donc non, non, l'entreprise est très concernée par ce jeu. Mm — -hmm. Euh, donc vous dirigez Sikiwis, qui conçoit et commercialise des, des solutions de Smart Cities pour les collectivités. Oui. Euh, donc selon vous, est-ce que l'application fait la Smart City alors, l'application ne fait pas la smart city. Je dirais que la ville est un environnement qui est tellement complexe euh, qu'il y, y a, on l'a dit, hein, il, y a, il y a de très nombreux domaines dans lesquels on peut on peut on peut engager des, des, des améliorations. Euh, et, et donc qui peuvent être enfin, qui peuvent être de différentes natures qui peuvent être sur évidemment l'application de la ville qui permet de communiquer avec les citoyens et d'avoir des échanges euh, qui permet aux citoyens de contribuer d'apporter de, euh, de donner son avis sur certains sujets donc d'avoir un peu de démocratie participative qui permettent aux citoyens de participer à la vie de la collectivité en signalant des des, des, des des problèmes dans la ville donc là on est sur des choses qui sont relativement classiques mais au delà de ça la ville c'est un ensemble d'infrastructures c'est un ensemble d'acteurs euh, de la collectivité c'est un c'est un ensemble de, des groupes de citoyens d'ailleurs qui ne sont pas un ensemble uniforme mais il y a énormément de segments de citoyens dans une ville qui ont des préoccupations et des, des intérêts différents et donc il y a des opportunités en fait, de fluidification de l'information entre euh, des groupes avec des infrastructures, avec des, des, des services dans des domaines comme la culture, dans des domaines comme la sécurité dans des domaines comme euh, la, la, la, la gestion des établissements et donc il y, a, il, y a, il y a un éventail de besoins qui est extrêmement important il y a un potentiel d'amélioration qui est extrêmement important aussi et les technologies que nous développons d'ailleurs nous travaillons avec les villes, avec les grands territoires sur des générateurs d'applications ces plateformes permettent de, de, de créer des applications qui répondent à des besoins particuliers donc si j'ai un problème de liaison sur mes écoles, par exemple, avec des parents d'élèves, qui, parce qu'on a 15 écoles sur le territoire, on peut mettre en place des dispositifs intelligents de communication dans ce domaine-là. Si on cherche à faire de l'innovation dans le domaine de la sécurité, on peut mettre en place des technologies sur la sécurité. Et les plateformes que nous développons couvrent l'ensemble de, de ces de ces de ces sujets. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui à travailler de très très grandes métropoles, et on, on est voilà, on est en train d'apporter de, de, de, nos systèmes sur des métropoles de plusieurs millions de personnes. Donc, on commence à trouver voilà et qui ces enjeux en fait, multiples de, de, de liaison entre les citoyens et les différents groupes de citoyens dans les différents quartiers, avec des établissements, avec des infrastructures, avec des, des services publics, avec des entreprises. Et donc toutes ces articulations-là peuvent être améliorées avec des systèmes un peu intelligents. Mmh. Quels sont, les, quels sont les domaines, finalement, qui intéressent les collectivités la, la, la collectivité fait enfin, un certain nombre de dimensions donc, sur lesquelles elle est amenée à communiquer. Et donc, euh, donc le, je dirais que le, le, le domaine principal, évidemment, c'est la communication entre le citoyen et la collectivité, donc la réception d'informations. Euh, mais on va arriver très vite donc, sur des problématiques de démocratie participative, où le citoyen est invité à participer, donner son avis. On va arriver sur des problématiques de, de, de, de participation aussi dans le domaine de, du signalement. Je de pouvoir signaler des événements euh, ou des, des, des situations un petit peu anormales sur le domaine public. Euh, donc le citoyen participe et puis on va arriver aussi assez vite sur des, des applications de sécurité euh, parce que les, les applications vides permettent de notifier instantanément des, des, des citoyens et donc d'avoir une communication qui est vraiment instantanée et permet aussi de recevoir un retour d'informations de la part des citoyens si l'on a besoin d'avoir une information qui remonte vers la centrale. Donc il y a des applications en termes de, de sécurité pour dire ben, il ne faut pas aller dans tel quartier, où il faut euh, euh, éviter euh, tel endroit, où attention, il y a un événement, il faut rester plutôt chez soi pendant euh, quelques temps, où c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout le monde est en sécurité. Euh, voilà, ce type d'application est, est quelque chose d'assez primordial, et voilà, les applications sont un canal, euh, le canal le plus stable, c'est-à-dire qu'une fois que, si par exemple le réseau téléphonique tombe, ou si l'électricité tombe, vous pouvez continuer à recevoir des alertes, et donc continuer à être informé en instantané, instantané, ce n'est pas le cas avec les autres canaux de, de communication. Finalement, euh, est-ce que ce est... Ce sont les politiques, à votre avis, les habitants ou les acteurs économiques qui font la Smart City alors, je, euh, il me semble essentiel qu'il y ait une impulsion du politique. Euh, ça ne peut pas être fait sans le politique. Donc le politique doit avoir une, doit donner l'impulsion. Pour donner l'impulsion, il doit comprendre. C'est tout l'enjeu de ces conférences euh, euh, qui sont euh, très intéressantes pour euh, faciliter la compréhension. Et, euh, la, la, euh, parce que cette compréhension, finalement, pose les bases de la transformation. Et que la transformation, elle, elle n'intervient que s'il y a une volonté politique. Une fois que la volonté politique est là, les acteurs euh, industriels, les, les, les spécialistes, les experts... Euh, apporte un savoir-faire et apporte une connaissance pour aider à, à, à définir des choix. Euh, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi la participation du citoyen euh, et quand on met en place des systèmes innovants, on se rend compte qu'il y a aussi le, un délai pour que le citoyen s'approprie finalement le fonctionnement. Et ça ne fonctionne que quand le citoyen, lui, a compris euh, l'intérêt qu'il en retire, qu'il peut en retirer et donc qu'il adopte finalement le, le système et qu'il monte à bord. Euh, on voit aussi des projets sur lesquels qui sont un petit peu lents, pour que ça prenne, et il se peut que des fois on met en place des projets et puis il faut un an, un an et demi avant que le citoyen, les citoyens euh, adoptent pleinement le, les technologies et les services. Voilà. Mmh, mmh. Euh, et dans dix ans, comment vous imaginez les smart cities je crois que c'est un domaine qui est passionnant, ça va continuer à, à aller, euh, enfin le, le champ des possibilités va continuer à s'élargir, je crois que les, les, les, le rythme, la cadence d'innovation des grands fabricants de, de smartphones et des systèmes d'exploitation mobile, des fabricants de capteurs, etc. Enfin, il, y a, il y a de tels enjeux et de telles possibilités d'emploi que l'innovation fonctionne à toute vitesse, donc les, les, les possibilités évoluent très rapidement, euh, le, le champ des possibles voilà, est extrêmement vaste, et là, je pense que dans dix ans il sera encore beaucoup plus vaste que ce qu'il est aujourd'hui et donc des villes vont pouvoir continuer à innover, à s'améliorer, à améliorer leur efficacité, leur équilibre énergétique, leur capacité à accueillir de plus en plus de monde, qu'on parle maintenant de grandes mégalopoles de plus de 100 millions de personnes. Voilà, elles, ont besoin de cette, elles vont avoir besoin de cette intelligence pour grandir et continuer à grandir en préservant voilà, la qualité de vie et, et le bon fonctionnement de la ville. D'accord, ben, merci beaucoup. Je vous merci à vous.